Dude, salut à tous les australiens c'est gabriel on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui donc euh, oui c'est passé beaucoup de beaucoup de choses cet après-midi donc j'ai pas pu faire euh, la vidéo j'ai pas pu faire comme je voulais bon on y va pour le deck de démarrage la rage du dino Boyeur deck de structure ok on a ça parce que j'ai fait toutes les j'ai fait toutes mes ouvertures je vous explique et là il faut que je les tri, donc ça ne sera pas avant ce soir le reste Donc on va commencer Je pense que c'est pas un deck que je garderai C'est pas un deck que je garderai Le petit dra... euh, Le Tyrannodon. Tyranno Ultime Conducteur Oviraptor mange âme Monde perdu. Fin de survie. Megalobrayer X. Deux Sabrosor. Un autre Megalobrayer X. Tyrano superconducteur. Tyranno ultime. Bête dinosaure millénaire. Alors là. Brachios, le bête lézard. Tyranno Infinité. Qui est toujours très utile quand on, quand on peut bannir des monstres du cimetière comme ça. L Attaque d'origine de cette carte. Fois, euh, et fois 1000 des monstres bannis. Des monstres dinosaures bannis. Brachio Noir. Œuf Jurassique Miraculeux Gilasaurus Gilasaur Bébé Cérasaur Divernosaur Salamandra Colégie du Mal Je vois pas ce que ça fait là mais bon, c'est un dinosaure Stegosyber. Tri c'est alors tri fort pteranops, mâche mashos, lapin sauveteur. Enfin pour terminer donc, les cartes magiques on a recharge de fossile, pilule d'évolution majeure. Tourbillon jumeau, c'est la première fois que j'ai un en commun. Enterrement d'une autre dimension. Épée de ravissement de la lumière. Décision douloureuse. Dei imprévu. Terraformation. Toujours... Euh... Toujours carte... Euh... La terraformation elle est peut-être dans toutes les cartes euh, Dans tous les decks de structure Survie du plus fort Excavation fossile Extraction programmée Trio Ojama, Je sais pas ce que ça fout là aussi À part pour le... invoquer 3 jetons avec 1000 de défense Ouais Ça va faire quoi Si euh... Ça fait bien Arc démon du cauchemar. Pareil. Alors celle-là, c'est la première fois que j'avais en commun. Force de miroir frémissante. Cor Grande corne du paradis. Explosion secrète. Et enfin, un jeton Jura-œuf. Voilà ce qu'on avait dans ce... Dans ce deck de démarrage. Donc si vous avez aimé les amis, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Moi je vais le faire. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, donc euh, sur, euh, sur euh, Rémi Roman, Ou vous pouvez me trouver bien sûr sur les groupes de la Team Astral yu gi Ceux qui aiment la Team Astra yu gi Vous pouvez aussi euh, la Duel Académie Française. Vous pouvez faire des demandes. Et donc on se retrouve dans quelques minutes. Pour le deuxième deck de démarrage qui je sais qui est je sais pas où c'est pas grave bien sûr on n'oublie pas les, les grandes références qui sont là voilà le terrain de jeu et le livre et le livret, le guide d'apprentissage. Voilà. Sur ce, les amis, je vous laisse, je vous dis à plus, et je vous souhaite une bonne journée. Ciao tout le monde